YouTube pour la suite de nous avant sur Innanzit Les Bonus Donc on est avec de là euh, au pic du Nord sur le coin de la rivière et nous voulons faire leur match contre les cybertech voilà C'est parti J'enchaîne juste ça avant de partir en vacances hein, je fais ça à l'arrache Vitesse de la lumière C'est parti aucun montage que de la que, que, que du Que du que du, que du, que, du bah, bah, bah, bah, bah, que du ça voilà Que du ça Que du Cybertech Que des super techniques Que max je sais pas que de la merde oui parce qu'on a chaud qui est bloqué en version défenseur et c'est une merde donc j'ai pas d'attaquant hein. évidemment alors donc il est ah bah c'est bon ok et il est, il est niveau 18 level 18 s'appelle code oh le code oh good. pas c'est code c'est pas code parce que il Rien ici, s'il te plaît! Et donc on en va tout de suite à la festivité! Hop! Hop! Hop! Hop! On y est direct! Même pas le temps de réfléchir! Tire! Sans des gens qui viennent! Les gens qui viennent dans leur roi des Kiko! Nyaaaaa! Yeah on s'est dehors! Je Évidemment, la balle lui passe dessus, mais c'est une passoire vivante. En fait, tu fais. Oh merde! Il n'y a plus personne à qui va à la base! On oh, bah, d'accord, hein! Hop, la terrible! Bah voilà, c'est la terrible! Et... Hop là! Hop là! Putain! Des fois il passe comme ça, et puis on va démarrer enfin faire un vol de rafale. Parce que je vais invoquer Nathan en attaque pour pouvoir faire enfin, des dribbles rafales. Hein, pour que ça soit simple. Je pas comment tu invoqué. J'invoque Nathan Smith, position d'attaquant. Il va pas les montrer. Oh oui, oui, oh oui. Attends, mais alors là je peux carrément le mettre sur technique. Hein. Voilà, hop, voler. Et yop là. Merde, il pas réjoui. Ouais Bien fait... joué Raymond Hop là Alors j'ai invoqué d'attaque. Alors donc j'ai complètement arrêté mes... mes persos, donc ils vont vendre des pétas des fort. Bon celui-ci qui. Donc euh, Nathan, donc, donc Kevin, il n'a plus vraiment beaucoup de pété donc je vais les changer à la place de. Je vais mettre en attaque. Je vais mettre en attaque, comme ça, voilà. Je vais mettre euh, mon Voilà. Ah c'est pas la star ma chante, pour l'instant, c'est pas la star Ce sera un petit peu après où ça partira vraiment aux couilles, en sucette, en sucette atomique Vas-y, laissez la technique du pareil du pet rectangle Humble préservatif Humble préservatif C'est sorti tout seul hein sorti tout seul Humble préservatif Viens à nous la technique du pareil du rectangle technique trottinité du scanner défense ouais, rien à foutre maintenant j'ai upgrade mes techniques c'est parti vas-y t'attends vas-y la gluye couille bon ça j'en force dans tes coucouillettes faute alors rien à foutre position du parallèle à l'hippipanectant destructeur de tous les univers Vous voyez Ah ça fait tellement mal Ouah il y a carrément, une association qui doit exister pour me tuer là Attends c'est... Vous voyez Ah putain non non non je suis très peur Déshonneur à ce Putain Ce qu'il a défense C'est parti Ah, ah, C'est bon! Vas-y, Rich! Hop ah. oh, là! Vas-y! Oui, j'en ai! Oui! Oui, je suis à demi assis sur mon siège en bon, mode je t'aime! Je t'aime, Max! Je t'aime, mon ennui! Oh mon dieu, il m'a fait le péter la syntaxe de l'ordinateur C'est un tout ça C'est un mauvais Hop vas-y, tape le tout. Hop là, joli. Aïe aïe aïe Las la Hop là, oui Non Tire Puissance 24 quatre Oh merde Je suis trop agréé So like, it if I'm like to my Donc voilà, je vais finir de